Euh, bonjour à tous, euh, moi c'est Yann, euh, donc euh, j'ai appris l'espéranto il y a deux ans et depuis euh, je sors avec espérantis donc euh, voilà, c'est euh, la langue de mon couple l'espéranto. donc actuellement on est en relation à distance, donc je vais à Marseille régulièrement, puis je parle espéranto avec elle, et puis on échange les messages en espéranto, et puis sinon il y a aussi d'autres choses, parce que j'ai pas mal d'amis espérantistes sur Marie, donc on se fait des rencontres, on va voit aussi ensemble, on fait des soirées ensemble, on embête en fait, les gens qui ne parlent pas espéranto, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit, on parle dans et